Dans le premier livre de la Bible, où il y a toute l'histoire d'Abraham, Genèse, chapitre 16, au verset 2. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 6. Abraham répondit à Saraï, Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit à Agar, Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël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 Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. verset 14, Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Au chapitre 20, verset 2, Abraham disait de Sarah sa femme C'est ma sœur. Abimélec, roi de Gérard,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 Chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 5. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré.